Oh, what's going to happen to going me? To doctor, me. I'm frightened. I'm frightened. I don't know what's going to happen. I don't know. I don't know. I don't know. la tristesse, la solitude. C'est pour ça que je veux rentrer au Canada, pour être à côté de l'océan, pour retrouver avec espoir un peu de bonheur, un peu de camaraderie, euh, et euh, pour laisser euh, la tristesse derrière moi. Et les radios, ça symbolise l'état de mon esprit. C'est pour ça que le médecin les a pris. J'ai dit, euh, je souffre énormément de la dépression, donc il a pris les radios. Il a dit, en, en effet, si. Donc euh, maintenant, je dois rester en France euh, jusqu'à ce que... Euh, j'ai un peu d'argent euh, mis euh, dans la banque au Canada et puis je vais euh, quitter le pays au revoir c'est comme ça et, euh, il y a l'océan, il y a les crues des mouettes les, euh, le bruit des bateaux sur le quai, les bateaux à l'encre, les bateaux de pêche, le senteur de l'océan. Tout ça me manque énormément. Je vais le retrouver, c'est sûr. Je vais le retrouver. Je vais refaire Former le dernier, euh, le dernier euh, portion de ma vie en tranquillité, avec espoir. Qu'est-ce qu'il y a à dire On cherche le bonheur, droite et gauche, on cherche, on cherche, on cherche, et ça n'arrive pas. Et un jour, sans effort, inattendu, le bonheur tombe. Sur les genoux, comme un papillon. Ah oui, enseigner une langue étrangère euh, n'est pas aussi facile que beaucoup de monde pense. D'abord, on doit s'adapter à la personnalité de chaque stagiaire. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Par rapport à le français et l'anglais, l'anglais est plus synthétisé que le français, c'est à dire les mots sont joints, il faut moins de mots en anglais pour dire la même chose qu'on dit en français. Les phrases sont plus courtes, l'anglais est plus direct et plus simple du point de vue grammatical. Il n'y a pas de genre, il y a très peu de conjugaison et euh, le subjonctif n'existe guère. Euh, C'est pour ça que l'anglais est euh, facile à saisir à la base, parce qu'il n'y a pas beaucoup de complications, et d'accords à faire et de déclinaisons à s'en retenir. À mais le français est plus joli à entendre que l'anglais, je pense. J'imagine, je ne sais pas. L'anglais est plus dur, plus consonné, avec plus de que, te, me, de, ing que le français. C'est comme ça. C'est pas un métier impressionnant. Mais c'est que le mieux que je pouvais faire après une longue maladie. Donc, j'ai de la chance d'être en vie et de pouvoir travailler, surtout ici à Paris. Voilà. Oh, viens ici. Viens ici, cher, cher Corneille. Viens ici, à côté de moi, ce jour de plein été. dans la chaleur tu m'écoutes tu me juges peut-être tu es le symbole de mon futur je ne sais pas